Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Marketplace Celsi. Je suis Charlotte Ballet, Product Marketing Manager chez Celsi et je vais vous montrer à travers cette vidéo comment Celsi s'intègre avec MailChimp, l'une des plateformes marketing les plus utilisées par les petites et les moyennes entreprises. L'envoi d'une campagne emailing percutante fait partie intégrante des stratégies marketing des entreprises. Ces campagnes interviennent notamment dans les cycles de prospection mais aussi de fidélisation client. Bien maîtrisées et bien analysées, elles peuvent être un véritable levier de croissance pour votre entreprise. Cette intégration va vous permettre en quelques clics de synchroniser vos contacts Celsi avec votre compte MailChimp. Vous disposez ainsi de votre fichier prospect et client à jour en permanence sur MailChimp. Vous avez également la possibilité de choisir MailChimp comme service d'envoi de vos campagnes emailing directement depuis Celsi. Vous pourrez ainsi suivre vos indicateurs de performance directement sur Mailchimp. Pour découvrir comment connecter votre compte Mailchimp à celle-ci, n'hésitez pas à consulter notre article de fac dédié. Nous allons maintenant pouvoir entrer dans le vif du sujet. Voyons ensemble comment fonctionne l'envoi de campagne marketing avec la solution celle-ci Mailchimp. De façon très simple, vous allez pouvoir créer votre campagne emailing depuis celle-ci, depuis votre module marketing, il ne vous reste plus qu'à créer la campagne et continuer. Je vais donc très simplement pour cet exemple prendre un bloc test et un bloc image et je vais enregistrer. Il ne me reste plus qu'à envoyer ma campagne. Une fois votre campagne envoyée, vous allez maintenant pouvoir jeter un œil à votre compte MailChimp et notamment dans l'onglet campagne, vous allez pouvoir voir que votre campagne a automatiquement été synchronisée entre celle-ci et Mailchimp. Vous allez alors pouvoir par la suite consulter les statistiques liées à cette campagne. Vous y retrouverez notamment le taux d'ouverture, le nombre de clics ou bien le taux de rebond. Lors de l'activation de votre module Mailchimp depuis celle-ci, vous avez eu la possibilité de synchroniser votre liste de contacts. Si c'est fait, je vous invite à vous rendre dans le menu « Audience puis tous les contacts sur cette page vous allez pouvoir y retrouver les contacts que vous avez synchronisés. en cliquant sur l'un de ces contacts vous allez donc retrouver une fiche descriptive avec quelques chiffres concernant ce contact mais aussi un fil d'actualité qui va vous permettre de voir notamment l'activité liée à ce contact et notamment s'il a bien reçu votre campagne ou bien par exemple s'il l'a ouvert si vous avez des questions sur les fonctionnalités celles-ci, mais aussi sur nos possibilités d'intégration, n'hésitez pas à solliciter nos équipes, elles seront ravies de pouvoir vous aider et vous accompagner dans la réalisation de vos projets. La Marketplace Celsi est également accessible afin de connecter vos outils préférés à votre compte Celsi. ci